En 3 minutes, tournez les dents jaunes vers un éclat blanc comme une perle. Blanchiment des dents au curcuma Le blanchiment des dents peut vous aider à obtenir un sourire plus brillant, plus blanc et plus confiant. Vos dents sont-elles tachées ou jaunes Et avez-vous cherché des moyens de les rendre plus blancs et plus lumineux Nous avons le remède parfait à votre problème. Si vous suivez nos conseils, vous aurez un sourire éclatant en seulement 3 minutes. Ingrédients 4 cuillères à café de poudre de curcuma. 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. 3 cuillères à café d'huile de noix de coco. Si votre huile de noix de coco biologique est solide, vous devez la liquéfier. Comment préparer Bien mélanger tous les ingrédients dans un bol jusqu'à obtenir une pâte orange. Vous obtiendrez une dose de pâte suffisante pour 6 applications. Comment utiliser Trampez une brosse à dents dans le mélange et frottez doucement les dents pendant quelques minutes. Après quoi, bien rincez à l'eau et brossez vos dents à nouveau avec un dentifrice, un dentifrice en poudre ou tout autre produit de nettoyage des dents. Conservez ce remède contre le jaunissement des dents au réfrigérateur et utilisez-le si nécessaire. Vous pouvez refaire ce traitement une ou deux fois par semaine, pas plus. En peu de temps, vous obtiendrez d'excellents résultats.